Bird on a tree. I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. Voilà, donc nous arrivons au terme de nos trois jours que tu as partagé ici avec Ahmed qui est reparti sur Saint-Dizier. Alors, cette idée de faire des crêpes et des galettes, ça veut dire quoi, ça, Françoise Eh bien, je crois que c'est en lien aussi avec mes, ouais. mes origines bretonnes. Ouais. Euh, voilà, moi, je suis moitié finistérienne, moitié morbianaise. Et, oh et j'ai vu <rire> les crêpes et les galettes se faire autour de moi. Oui, enfin, oui. Ouais. Voilà, et puis, et puis au fond, c'est un, un vieux rêve auquel j'ai jamais euh, osé jusqu'à présent donner, donner vie. Et puis là, je me dis que c'est le bon moment, sans doute. Parce que ton faire. métier, c'est quoi Moi, j'étais dans la, dans la fonction publique territoriale, euh, profil plutôt communication événementiel, pendant pendant un certain nombre ouais. d'années. Et puis voilà, j'arrive, je suis arrivée à une lassitude, une envie de... Envie de changer, tenté, je envie ouais. de de rebondir, de repartir sur autre chose. Et, et après, après des, des tergiversations, des... bah euh, ben je... je, je c'est revenu, c'est revenu, ouais. cette ce, ce, ce, vie au fond de moi. Pardon, il y avait une histoire de crêpes et de galettes déjà dans ta famille ou pas, ou... J'ai pas... De, de grand-mère ou... J'ai pas... Non, de, qui, ont, qui ont été crêpières, mais... J'ai vu en faire quand même autour ouais. de moi, dans, dans l'odeur, les ouais, odeurs... C'est souvent dit, lié à ça. Hein. D'enfance aussi, avec, ouais, avec ouais. une grand-mère, chez qui j'allais en vacances, et on, elle allait acheter des crêpes délicieuses. Et j'ai le souvenir d'aller acheter ces crêpes euh, euh, et, hum. et voilà, qui, qui me, que j'adorais. Voilà, c'est fou, c'est énormément ancré, il y a plein de gens qui disent ça. Oui, je crois que c'est vrai que c'est... Des parfums, ces vues, ces crêpières qui, qui savaient... Oui, mais à la limite, pourquoi plus les... les... Oui, c'est lié à ça. Pourquoi plus les crêpes, les crêpes, les galettes que de la pizza, par exemple Parce qu'on peut changer de vie aussi en, en devenant... Euh, ah oui, mais ça, c'est dans, dans les jeunes, je crois. C'est... <rire> <rire> oui, c'est... Bretonne, c'est vrai que ouais. ça, ça prend tout, tout, tout son sens. Enfin, Il ouais. y, y a une âme. Tu es venu ici avec l'idée des... Tu es venu ici avec l'idée oh. des... De travailler oui. en foot truck ou en remorque, c'est pas encore trop défini. C'est ouais. pas complètement arrêté. Ouais. Ouais. Et, et, et pourquoi ça euh, bah En fait, ce, ce, ce rêve que j'avais, c'était moi, ouais, mon rêve un jour, c'est de vendre des crêpes face à la mer. <rire> voilà. Donc, <rire> je crois que là. Euh, mais Rosay, il n'y a pas la mer. Il n'y a pas la mer à Rosé, <rire> donc il va falloir mais, que, que mais je sois un petit peu. Il y a il la Loire, ouais. mais une envie de. Et de mobilité, je crois, l'idée d'être mobile, de pouvoir euh, changer de, de cadre de travail, ouais. plusieurs fois dans la semaine, ça me séduit, ça me plaît bien. Donc, food truck, remorque, je sais pas trop euh, encore. Oui, parce on en a parlé de ça, hein, food truck mmh. et remorque. Ouais. Euh, je ne sais pas très C'est vrai que je suis clair. plus orientée remorque et parfois, ben, je, je, parfois que... je pousse un peu le bouchon, c'est mmh. vrai, mais... Mmh. Mais je pense qu'après, tout dépend de ce qu'on veut faire. Et, et tu te vois comment C'est sur, sur des places de marché, aller faire des événementiels, aller répondre à... C'est quoi tes idées Ouais, Sur des événementiels, ça me plaît bien. Sur des, ouais. des fêtes de famille, des, de, en entreprise, ça, ça me, ça me ouais. plaît bien de répondre à des demandes comme ça particulières. Mais l'idée aussi de, de marché, ouais, d'ambiance de, de marché, de... de, de, de toute cette émulation, toute cette vie, ces parfums, ça me, ça, me, ça me plaît aussi. Mais comme tu le soulignais, ce qui est, ce qui est bien, c'est que tu peux faire, effectivement, euh, avoir une ou deux places de marché. Mais parfois, il arrive, hein, mais c'est comme d'avoir une crêperie en dur, hein, très traditionnelle, qu'on bah, ne voit pas grand monde. Et donc, ton idée de développer soit de l'événementiel... Euh, notamment de répondre à des, des attentes d'entreprises sur des anniversaires ou autres d'entreprises ouais. bon, Moi, je pense que c'est vraiment la, la bonne idée. Bon, il faut avoir une petite démarche commerciale quand même. Hein. Sans doute. Parce y a une, sûrement, une ouais. concurrence. Aller... Les... Voilà, voilà. Donc, en plus, quand même, je suis dans, on est dans une région où la, la crêpe, le commerce de la crêpe est très présent. Donc, il faut, bah oui, faut oui. essayer effectivement de trouver une idée qui. Très est très présente, mais peu... pas forcément de bonne qualité. Parce qu'on vend bien souvent euh, de la merdouille. Euh... Hein bah en tout cas moi c'est vrai que j'ai envie de miser sur du local, ouais. de qualité, euh, vraiment aller m'approvisionner euh, tant pour les, les farines que pour les produits, les garnitures euh, hum. auprès de producteurs locaux. Euh, on, a, on a quand même euh, la chance dans cette région-là, des pays de la Loire et de la Bretagne d'avoir euh, énormément de bonnes choses. Les hein. maraîchers, les fromages, ouais. les, oui, oui, oui, donc euh, pourquoi s'en priver pas hein <rire> se gêner Donc euh, ton idée euh, ce serait pour quand à peu près eh bien, j'aimerais bien, euh, avant la fin de l'année 2020, ouais, j'aimerais bien ouais. lancer, euh, voilà. Parce que là, on euh, a passé une période un peu dure, un parce peu dur, que hein, dure. vous se rappeler que là, je sais pas si je le disais en intro, que c'est la première session là, de, de reprise à uniquement deux personnes dans l'atelier, parce qu'on est en post-Covid, là on vient juste de réouvrir, donc euh, ouais. c'est vrai que... Ben, C'est euh, un peu compliqué cette période. Compliqué pour certains et puis... Euh, Opportunité peut-être. Et pour puis peut-être aussi voilà, de rebondir euh, ouais, pour, pour d'autres ou pour... Euh, ouais, une porte ouverte sur autre chose, une autre façon aussi d'avoir de, de, de, de, de, de, envie de consommer, peut-être plus justement local, au profit du local. De, et de, de vivre autrement. De vivre autrement. Donc euh, il faut sans doute... Il y a sûrement des idées ouais. à prendre et, et ben, j'ai bien et envie d'essayer de j'ai une question quand même, ce, ce changement là c'est pas soudain, et faisait pas un moment un jour où tu t'es réveillé tu je, je vais devenir crépière tu disais c'est un peu d'être arrivé au terme d'un cycle de boulot le temps de changer de... j'aimerais bien que tu reviennes là dessus pourquoi ne, en fait, pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt oui, c'est ma question exactement. mais en fait c est, c est, je, je, je regrette enfin, voilà, je, mais c'est comme ça je, je pense que j'ai mis du temps à m'autoriser en fait ouais, encore une fois j'avais des, des blocages au cerveau et, et je, je sentais que c'était vraiment il fallait que j'arrête là où j'étais mmh. et c'est en fait euh, au cours d'une soirée euh, <rire> en discutant avec une personne que je connaissais pas qui m'a parlé euh, elle-même d'avoir conseillé à sa, à sa propre fille de qui cherchait un peu d'apprendre à faire des crêpes et euh, en disant bah, les crêpes, finalement, où que tu ailles dans le monde, vrai. Et ben, tu, pourras, tu pourras en vivre, tu pourras te débrouiller. Mmh. Et elle a rebondi là-dessus en me disant, mais euh, j'avais fait des recherches pour elle, et puis j'avais vu qu'il y avait une formation sur Saint-Nazaire. Ouais, et, en fait, fait, et en fait, c'est comme ça, et ça m'est resté en tête. Et puis, ben, quelques jours, ben, le lendemain, même sur Internet, j'ai commencé à faire des recherches. C'est comme ça que je suis tombée sur toi. Et je me suis dit, non, mais c'est à la porte de chez moi... Il un dieu un de la crêpe! <rire> il y a eu comme quelque chose, je me suis dit, ouais. bon, allez, euh, cherche, vas-y, et lance-toi. Lance et et, et c'est marrant, cette personne que j'ai pas revue depuis, d'ailleurs, il qui, qui faudra que je te le dise si je la revois, bah, ouais. euh, merci. Parce tu en sais, fait, tu euh, sais où la retrouver? Euh, tu pourrais une, une, ouais, une, Oui, oui, je personne, pourrais, mais. C'est euh, drôle, ça. C'est drôle, en ouais. fait. Et ça a été pour moi des clics, il bah, faut croire qu'elle a parlé au bon moment, en me disant, mais vas-y, ça y est, c'est ça. Ouais. Cherchant puis un petit bout de temps vers quoi je pourrais m'orienter, qu'est-ce que je pourrais faire raisonnablement. Ouais, et voilà, ça fait son, son chemin. Alors, et... ces trois jours que tu as passé là, qu'est-ce que tu en, en retires que, Ma question, c'est pas de dire, ah, bah, vous étiez bien vous n'étiez pas bien, c'est pas mmh. trop ce que je recherche, mais est-ce est que quelque part, ça t'a ouvert sur des trucs Est-ce que l'image que tu avais de la crève de la galette, c'est ça, c'est pas ça, c'est d'une autre manière ben je, je ce que je vois c'est oui je, je, je vois tout le champ des possibles en fait c'est que effectivement c'est euh, et c'est rassurant aussi c'est de se dire que il ben, y a beaucoup de, de gens qui se lancent dans la crêperie mais je crois qu'à chaque euh, à chaque crêperie on peut créer vraiment euh, se, se différencier par en mettant en osant mettre sa pâte personnelle et, ouais. et qu'on peut décliner à l'infini euh, les, les, les, les garnitures de crêpes et euh, donc ça laisse place vraiment à la création et moi ouais. ça, ça me plaît beaucoup. Mais en euh... même temps, la création, il euh, faut savoir se limiter parce qu'on oui. évite de ouais. dépasser. Hein. Ouais. Tu as vu, ouais. quand on fait des, des petits trucs, c'est vite, on part dans plein de trucs. Je crois que c'est ça. Bien, fa... pas trop s'étendre, effectivement, c'est ce que je retiens aussi de cette formation. Pas trop chercher à avoir une carte hyper euh, euh, garnie, hyper, euh, mais ça, des, pro... voilà, des produits simples, ouais. basiques mais de qualité avec euh, chaque semaine euh, faire tourner un truc faire hein. tourner un truc euh, la, la galette de la semaine la crêpe ouais. de la semaine on on on oui, on, se le de de la de la on a mangé euh, des sardines ah, ouais, c'est étonnant les sardines ah, ouais, j'aurais pas soupçonné mais j'ai trouvé ça avec une petite piperade là c'est euh, bon hein délicieux délicieux voilà. et puis en plus c'est vraiment local euh, ouais, produit local de la pêche et bien oui oui j'ai j'ai réalisé que alors, je n'aurais pas osé ouais. imaginer, mais c'est vrai que avec du macro, avec du ton, avec euh, tout. De la grande trèche de ton, ouais, on avait parfait. fait ça une fois. Euh, mais vraiment, on peut, tu, tu peux tout imaginer. Après, je, je le répète, qui t'a commencé à, à radoter pour certains, c'est que euh, la, la seule limite, c'est notre imagination. Et notre imagination, parfois, est tellement débordante qu'on peut se noyer à, à vouloir proposer une carte trop grande. Petite carte, très simple, et tu as raison, suggestion euh, qui tourne de temps en temps c'est, ça, c'est ouais. bien. Il faut surprendre. À mon avis, il faut surprendre. Il faut surprendre, euh, voilà, oser, euh, oser. Et puis. Euh, et conserver euh, des bases. Mmh. Mmh. C'est très bien, ça. Mmh. Bon, bah, c'est une bonne chose. Donc, euh, il reste à trouver une remorque, un food truck on ne sait pas trop encore. Voilà. Donc, il faut que je... Là, maintenant, euh, bah, j'ai vraiment envie de, de rencontrer euh, des gens qui sont ouais. déjà... Euh, dans le business, des, des food trucks, des, des remorques euh, tu vas localement, en, tu des, vas rencontrer. des anciens compagnons. Euh, Mais -ce que, -ce que, euh, à un moment, j'ose je, je, je te le dire, parce qu'il y a un moment où tu t'es dit, parce que c'est moi aussi qui engage les choses, c'est tu t'es dit, ouais, pourquoi pas une euh, petite crêperie sédentaire dans un coin, machin, pourquoi pas une petite crêperie en dur, comme on dit. Oui, ouais, ouais, c'est vrai qu'un euh, concept de... D'atelier, quelque Atelier, chose d'assez de, de, de, de, ouais. intimiste, pas trop, voilà, pas trop de table, euh, intimiste, euh, où on peut mettre aussi, donner son, son âme, sa patte. Ouais. Euh, mais il faut trouver voilà, le lieu, le coup ah, de cœur, oui. l'emplacement. Euh, visibilité, ouais, visibilité, parking. Donc je laisse cette possibilité. Une opportunité, on ne sait pas. Même si, a priori, je sens plus ouais. de résonance avec, euh, avec du mobile. Mais ouais. Ouais, ouais, pourquoi pas, pourquoi pas aussi Bon, bah Donc c'est pour ça, je vais aller euh, un peu sillonner là, euh, autour, de, autour de chez moi. et bon, euh, C'est une bonne chose. Donc euh, qu'est-ce que je peux te souhaiter, moi bah, Que de réussir Me réussir, me lancer. Ouais. Voilà, c'est dur de se de... lancer. Hein. Ah là, je, je, je me dis que c'est le bon moment. Il, faut que, va, il faut que arrive, ouais. Ça t'a donné envie, là, d'y aller Oui, ça me ouais, donne envie, là. ça me donne envie, vraiment. Ouais. D'oser me lancer et puis... Euh, au pire qu'est-ce que je risque je, je pense qu'il faut se, se dire ouais, ça ouais, et ouais, si ouais. on est raisonnable, ça doit fonctionner mmh, c'est mm, clair, mm, pas toujours facile hein, mais bon, on n'a qu'une vie en même temps. En tout cas, bah, moi euh, merci euh, d'avoir partagé ces trois jours avec moi qui sont des circonstances un peu exceptionnelles, exceptionnelles mais, mais euh, euh, voilà on, Là, on n'a pas avancé masqué parce qu'on est au moins à deux mètres l'un de l'autre mais bon, on a travaillé avec des masques on euh, été, tant était, que faire se peut là, hein, ouais, et voilà et, puis, et puis, puis voilà donc euh, maintenant comme tu es aussi même si tu pas une locale il y a mon fameux SAV qui traîne par là euh, et puis euh, bah, n'hésite pas à demander euh, conseil euh. Et puis si je sais pas réponse, je te dirais que je ne sais pas hein, Mais, ouais. <rire> Alors, et, et la, la chance d'être à proximité de venir bah oui. faire aussi un saut un petit coucou bien sûr et puis en, en discuter Tout à fait. Des visus et, et voilà, non, mais c'était riche d'enseignement et de, et, de, et de bons moments. Bah oui, parce que C'était si effectivement, pas. voilà, dans juste euh, première formation euh, post euh, oh, et, et moi qui recherchais un peu mes marques, donc ça fait, oui. ça fait drôle. Alors, en tout cas, moi je te souhaite plein de bonnes choses, euh, et puis voilà, et puis oui. la vie va sourire, et puis ça va être très bien. Mm -hmm. D'accord, merci à toi. Merci, à bientôt.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 et bien sûr de rejoindre le groupe L'Euroic sur Facebook, L'Euroic, L-E-R-O-I-C, L -E -R -O -I -C, pour partager euh, tout plein de choses avec des passionnés comme toi. À très bientôt. Merci.